Bon. Bonjour. à tous. Merci d'être venus si nombreux pour la première des C'est vraiment chouette. Euh, euh, voilà. aujourd'hui Je vais essayer de vous expliquer, Mais pourquoi euh, Qu'est-ce qu'a pris Guido euh, de rajouter async euh, dans, dans Python euh, Donc moi, je vais aujourd'hui, je, euh, je vais essayer d'être le plus dynamique possible. Un workshop. Oula, oh, pardon. Euh... Ça marche mieux. Euh, J'ai pas l'habitude de faire cet exercice, donc je suis très stressé. Voilà. Euh, voilà. Donc demain, je serai beaucoup plus technique. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est essayer. Je ne connais pas du tout votre niveau. Donc, j'essaie d'être le plus basique possible. Euh, donc, voilà. Donc, je vais faire des approximations. Euh, demain, je serai beaucoup plus technique parce que, justement, le niveau asynchrone, on va dire, de, du, du, du pitoniste moyen est très disparate. Donc, voilà. Donc, là, je vais essayer d'être explicite pour vraiment toute la population. Donc, voilà. Alors, d'abord, ben, qui je suis euh, on, Donc, en fait, euh, euh, j'ai créé un, un, un framework de démon qui s'appelle API Hour qui Permettent de faire du multi-worker asynchrone. Euh, euh, J'ai implémenté une stack SIP, euh, c'est de la téléphonie, c'est pour mon travail. Euh, je travaille sur Panoramics, c'est aussi pour de la téléphonie. Voilà, et je suis un petit contributeur d'Asyncaio et Asterisk, et aussi un contributeur de la, par, la branche Asyncaio euh, de Framework Benchmark. Euh, euh, ce framework, en fait, essaie de comparer 160, 160 frameworks du euh, json et il y a une partie Python avec la plupart des, des frameworks. Donc l'idée, c'est un peu essayer de trouver avec des exemples plus ou moins concrets des bonnes astuces pour pouvoir optimiser euh, le code. Voilà, euh, voilà alors, comme j'ai dit au début, attention, donc je fais des simplifications. Il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme ça dans SyncIO, mais le but du jeu, c'est d'être le plus compréhensible possible. Euh, voilà, Donc, voilà. je suis belge, enfin adopté, euh, et donc avec mes collègues belges, euh, on, on aime bien manger des frites, On va, ce qu'on appelle des frites cotes en Belgique. Euh, donc voilà, donc, je vais essayer d'expliquer de un peu le pattern asynchrone de manière un peu plus non conventionnelle, euh, pour que ce soit plus sympa pour, pour comprendre. Donc je vais vous présenter les protagonistes, nous avons des entrées sorties, qui sont les boissons, euh, les frites à faire cuire, la viande à faire cuire, et puis nous avons le, le worker euh, qui représente le code ici c'est un humain, mais c'est la même idée et donc euh, nous en fait on a principalement deux friteries parce qu'on on aime bien aller aux endroits qu'on connaît bien on a la, la, la friterie de, de secours donc qui implémente en fait le pattern euh, synchrone euh, c'est à dire qu'en fait euh, il faut attendre de finir une action avant d'en commencer une autre donc là concrètement le responsable de la friterie en fait il prend il, il prend la commande euh, et puis il attend que tout soit cuit, et puis il donne la commande au client qui attend dans le froid, debout, comme vous pouvez constater, jusqu'à ce que le, le prochain client arrive. Voilà. La frétrie qu'on aime bien, euh, c'est la friterie qui implémente le Pattern Async, c'est-à-dire qu'en en fait, le Pattern Async, donc c vous l'avez compris avec la pré présentation précédente, c'est essayer de faire quelque chose euh, pendant qu'on attend. Voilà. Donc, quand on attend une entrée-sortie, quand on attend l'action de l'utilisateur, si on est par exemple un client lourd. voilà. Et Donc, dans l'exemple concret, Donc notre principale friterie, euh, on, on, ils nous prennent tout de suite la commande, ils nous donnent les boissons parce que c'est très rapide à nous donner les boissons, on va s'installer, mais le, le point important, c'est le buzzer. C'est-à-dire qu'ils nous donnent aussi un buzzer, et euh, donc on boit tranquillement nos boissons, on peut être loin de la friterie, il n'y a pas de problème, et quand le buzzer sonne, on sait qu'on doit aller chercher nos frites. Donc on n'a pas besoin de faire du pooling, d'aller regarder où en est la, la, la, la frite. Euh, on, on est prévenu tout de suite quand, quand notre frite sont, sont, sont prêtes. Donc voilà. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu la synchayo, en fait ce buzzer représente la future qui en fait est comme une boîte aux lettres qui nous prévient quand c'est il y a une action qui est finie. Donc au lieu d'être en mode pool où on, on fait euh, est-ce qu'il y a une nouvelle information, est-ce qu'il y a une nouvelle information, là on attend que l'information euh, vienne à nous. Donc voilà. Donc voilà, Donc, le but aussi de cette présentation c'est un peu d'expliquer euh, euh, la différence entre synchrone et asynchrone, mais aussi surtout expliquer que ce n'est pas deux patterns qui sont séparés, mais au contraire qui travaillent ensemble, comme on pourrait prendre le pattern euh, le, le pattern objet et le pattern au procédural. Ou dans en programmation objet, mais en fait dans chaque méthode que vous écrivez, en fait vous écrivez du code procédural. Mais en fait, ici, même si ça peut vous paraître un peu bizarre, je vous parle de ça maintenant, mais ici on est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on fait du code asynchrone, mais entre deux instructions, en fait, on est synchrone. Donc, une des questions qui peut venir, revenir, c'est est-ce que le pattern async est toujours le plus efficient Bien sûr que non, sinon tout le monde ferait de, de l'asynchrone tout le temps, euh, notamment parce qu'en en fait, il faut quand même changer un peu son état d'esprit quand on écrit du code asynchrone, parce qu'il y a une dimension temps qui apparaît mais qui n'est pas directement visible dans le code. Euh, donc voilà, Et donc, je vais vous expliquer euh, justement où est la différence. Que, essayez de vous donner un feeling en fait, un peu high level, de à quel moment c'est intéressant à En fait, c'est pas dans le monde réel, c'est euh, à cause de la concurrence. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre le temps que vous avez besoin pour pouvoir ordonner une nouvelle tâche. Voilà. Quand vous passez de remplir de la vaisselle à donner à manger à votre bébé, ben il vous faut un temps pour pouvoir switcher euh, et le temps d'exécuter la tâche elle-même. Ça peut être plus intéressant de, de finir d'abord la tâche pour passer à une autre tâche plutôt que d'essayer de passer son temps à switcher euh, à, à travers différentes tâches et en fait, rien finir dans l'histoire. Voilà. voilà. Donc là, l'exemple concret que je, je, je donne, c'est par exemple calculer 2 plus 2 euh, ça ne sert à rien de le mettre dans une coroutine, euh, autant calculer directement en mode synchrone, il euh, n'y a, a aucun intérêt à faire ça. L'autre voilà. chose importante à comprendre, que c'est une erreur que fait la plupart des gens, moi le premier, quand j'ai commencé à faire de l'asynchrone avec Twisted, c'est que la concurrence, c'est différent du parallélisme au multi-worker. C'est-à-dire qu'en mode concurrence, donc ça c'est le modèle qu'implémentent AsyncIO et la plupart des frameworks asynchrones, euh, on, on lance plusieurs tâches mais on n'exécute exécute qu'une seule à la fois. Il n'y en a jamais deux qui vont être exécutées en même temps. C'est toujours une tâche à la fois. Et puis quand une tâche a besoin d'attendre, elle rend la main et c'est une autre tâche qui travaille. En mode parallélisme, là, c'est différent. Là, le, le but du jeu, c'est justement d'exécuter plusieurs tâches en parallèle, donc sur plusieurs CPU. Donc, voilà. donc ça, c'est justement... Euh, voilà. Alors, à quel moment... En, en, il faut utiliser le pattern async finalement, parce que parce que finalement le pattern async, ok, donc je vous montrer que c'est pas forcément plus efficient que le mode synchrone. Je vous expliquer que finalement le parallélisme ça peut être plus intéressant. Donc à quel moment il faut l'utiliser Est-ce que c'est seulement la dernière tendance dans le monde Python euh, Bon, il faut avoir conscience quand même que le pattern async est quand même euh, beaucoup plus vieux dans certains langages comme JavaScript apparu dans les, dans les années euh, 90 euh, ou même par exemple dans C Sharp où ça fait des années euh, où ils ont intégré Async Await et, y a, et le débat est clos euh, à ce niveau là donc voilà parce qu'en fait un des problèmes qu'aide à résoudre euh, euh, le pattern async c'est notamment les problématiques réseau dans une moindre mesure les problèmes les problématiques de GUI, et c'est pour ça pour, à ma, de ma compréhension que la JavaScript est justement asynchrone, parce que justement pour éviter de bloquer l'affichage des browsers. Euh, et donc en fait, ce qui, ce qui nous est en train de nous arriver, c'est que le monde est en train de changer. Le hardware devient du software grâce à la virtualisation et le, les conteneurs. Et donc en fait, on a de plus en plus de notions de réseau qui apparaissent. On, a, on va dire qu'on a une latence, les CPU sont de plus en plus puissants. Par contre, on a une latence réseau qui a tendance à augmenter de par les changements architecturaux euh, du, euh, du monde réel. Un premier changement architectural, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui utilisent des réseaux mobiles, où là, ben, vous êtes au courant qu'on peut avoir plus de latence, des problèmes de réseau, perdre des paquets, ce genre de choses. On a aussi un changement dans le back-end, où on a de plus en plus une approche microservice qui est en train d'apparaître, et donc souvent les démons en microservice ben, utilisent aussi le réseau pour communiquer. Euh, et de plus, on a de plus en plus de protocoles euh, stateful qui sont en train d'apparaître, comme le WebSocket, euh, et dans une, une mesure http 2 qui lui permet de faire encore plus de choses intéressantes d'un point de vue asynchrone. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le WebSocket, en fait, on a une connexion permanente entre le web browser et le serveur bidirectionnel. Et, on, et souvent, en fait, la connexion dure très longtemps. Par contre, on a peu de données qui circulent. C'est quand il se passe quelque chose qu'on fait passer un message. Donc par rapport à une requête HTTP classique, où là, le temps de connexion est très court. Par contre, on passe pas mal de données. Voilà. C'est aussi un pattern très intéressant pour l'asynchrone, parce que là, justement, le, le coût, le coût d'une socket, le fait de l'attacher la à une coroutine, va vous coûter beaucoup moins cher de commencer à démarrer un nouveau trade ou un process. Euh, voilà. Alors, il y a une autre chose aussi qui existe depuis très longtemps en Python, c'est les trades avec le, avec le GIL. Donc, le GIL, c'est le Global Interpreter Lock. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on lance un trade en Python, c'est un vrai trade de niveau système. Par contre, on n'a pas deux trades en même temps qui travaillent. Donc là, on se retrouve justement avec le un mode concurrence. Alors, pourquoi finalement avoir fait AsyncIO Parce que finalement, avec le modèle de trade qu'on a pour l'instant en Python, on est plus ou moins dans un monde de concurrence. C'est là où ce qui est intéressant, c'est que le context switching entre les coroutines AsyncIO est, est moins coûteux qu'avec des trades, parce qu'au niveau trade, c'est le kernel Linux qui va scheduler, alors qu'au niveau des d'AsyncIO, euh, en fait, c'est le, le Python lui-même qui devient le scheduler. Donc, en fait, vous... vous prenez le contrôle en fait, c'est un peu comme quelque part si vous preniez le contrôle du scheduler du noyau Linux. Euh, donc voilà, donc, et de manière explicite, c'est du coopératif le, le, le scheduling en AsyncIO, c'est-à-dire que c'est votre coroutine qui dit à quel moment elle veut bien rendre la main. Donc c'est là aussi qu'il y a aussi un, un drawback quelque part, c'est que si vous faites n'importe quoi dans votre coroutine ben, vous bloquez les l'event loop. Voilà. Alors que dans les trades, euh, ben là c'est du préemptif, c'est euh, le, le kernel et, le, et la, machi la machine virtuelle Python qui décident. Euh, et donc, vous ne savez pas forcément quand c'est que ça va passer sur un autre thread, euh, voilà, à part quand vous, vous utilisez ce principe de synchronisation. Et donc, l'intérêt justement du pattern euh, Async, et Async Ayo en particulier, c'est justement pour réduire les risques de race condition entre euh, vos différentes coroutines que vous exécutez. Et c'est justement pour ça que je pense qu'en JavaScript, ils ont fait comme ça pour justement éviter que ce soit beaucoup plus simple pour le développeur pour justement éviter de bloquer le GUI par rapport au, à, à la page web. Voilà. Alors, une autre question que j'entends souvent, c'est est-ce euh, que je dois changer mes, mes habitudes avec AsyncIO Donc là, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui change concrètement. Il ne faut pas en avoir peur, mais il y a quand même des choses qui changent. Euh, voilà, donc ce qui change, c'est la partie réseau. Euh, et les interactions avec le système de fichiers ou avec asyncio en particulier on utilise en fait io files qui en dessous utilise des threads parce que malheureusement euh, l'API asynchrone Linux elle est assez compliquée voilà euh, et sinon, pour le reste, tout ce qui fait toutes les librairies qui fait du CPU, parser, générer des données, vous utilisez la même boîte à outils d'habitude que le Python synchrone, et ça va fonctionner très bien. Donc pour les problèmes CPU, vous gardez vos librairies. Pour les problèmes réseau, un petit warning, faire attention de ce que vous utilisez comme librairie. Voilà. Alors, une autre chose qu'on a dans asyncio et qui est très importante, c'est justement cette notion de callback et coroutine. Donc, la plupart des, des, des frameworks asynchrones habituellement, n'ont que des callbacks. Euh, les coroutines sont en train de se répondre, de se répandre, notamment dans le monde JavaScript. Euh, donc, ces deux patterns, vous pouvez l'utiliser dans la même base de code. Euh, par contre, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est au maximum d'utiliser le pattern coroutine, parce que, justement, c'est beaucoup plus facile pour, pour un, un, un humain standard de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, dans une coroutine, à l'intérieur d'une coroutine, euh, vous, vous allez rester en guillemets synchrone. C'est-à-dire que vous voyez ici, euh, j'ai un, un await qui apparaît. En fait, là, dans le await, je dis explicitement au, au, au, sc au scheduler d'AsyncIO que ben, là, je dois attendre du réseau. Donc, euh, regarde si tu n'as pas autre chose à faire. Mais par contre, dans la coroutine elle-même, je ne vais pas passer à la ligne suivante tant que cette ligne n'est pas finie. Donc voilà, donc en fait on se retrouve avec un, un, une implémentation qui est très proche de manière à l'écrire que du code synchrone, juste il faut faire attention à, à quel moment on fait, on fait du réseau. Voilà. Et alors pourquoi Async Await Parce que pour ceux les, les, entre guillemets, les plus vieux d'entre nous, ben vous avez vu arriver euh, dans Python 3.3 euh, Yield from et on a utilisé ça pour, pour Python 3.4 pour, euh, pour Async IO. Euh, et donc euh, il y avait l'EatFrom et le décorateur euh, Coroutine et en fait le constat euh, que, que nous avons fait c'est qu'en fait euh, la plus, 95% des, des, des débutants en fait, avaient euh, euh, essayé de comprendre comment fonctionnait l'EatFrom et comment fonctionnait ce décorateur alors qu'en fait c'est comme la machine virtuelle Python quand vous commencez à écrire du Python vous n'essayez pas de comprendre comment le, la, la machine virtuelle Python interagit avec le système donc le fait de cacher en lui, cette magie d'implémentation technique avec des mots clés async et await, euh, ben, nous espérons justement que les gens vont un peu moins se focusser sur comment fonctionne un interne async.io qui ne va pas vous aider forcément à implémenter du code async.io. Par contre, on voulez vous aider si vous voulez aider dans le code async.io et ça vous êtes bienvenu. Euh, voilà. Mais Donc vraiment le but c'est d'aider les gens à, à, à démarrer plus rapidement avec async.io. Euh, pour avoir aussi la même antique que C-Sharp donc ici C-Sharp aussi utilise le mot clé await pour vous montrer aussi qu'il y a du code asynchrone et donc c'est aussi pour promouvoir la manière la plus simple pour écrire du code asynchrone via, euh, via, via des coroutines euh, voilà, donc là ici je vais essayer de vous donner très très rapidement quand il faut, faut utiliser quel pattern j'en parlerai un petit peu plus cet après-midi et beaucoup plus demain matin euh, donc voilà, utiliser de l'asynchrone quand vous avez besoin de faire du réseau et des, des clients en lourds. Donc d'ailleurs ce, ce matin ou cet après-midi, il y a une conférence avec euh, et, euh, Qt et QT euh, et AsyncIO. Euh, les trades justement euh, pour essayer de, de limiter l'effet bloquant du code synchrone, quand vous, vous êtes en asynchrone. Donc si par exemple vous faire les fichiers ou parce que vous avez du code synchrone qui, qui dans un coin et vous n'avez pas le temps de le réécrire. Euh, et le multi-worker, le pattern multi-worker quand ben, vous devez faire des choses en parallèle alors là, démarrer justement euh, plusieurs, plusieurs process sur, sur différents CPU et l'information très importante c'est que ces trois patterns ne sont vraiment pas en concurrence et justement, il faut les utiliser à la plupart du temps, on va utiliser les trois en même temps dans le même démon euh Ouais. Alors là, je vais vous dire un petit peu comment, on dé... euh, pour moi, comment un débutant pourrait démarrer dans Sync.io. Ce n'est pas la, la version officielle du tout. Euh, elle est un peu inversée par rapport à la version officielle. Euh, J'en parlerai plus demain matin. Mais donc, pour moi, trouvez-vous d'abord un, un projet concret à faire, parce que sinon, ça, ça va vous casser les pieds d'apprendre tous ces nouveaux partenaires dans Sync.io. Euh, alors, la plupart des gens ici ont déjà dû sûrement faire du web et, et peut-être des API Donc une des choses que je recommande, c'est commencer par iohttp.web, qui est en fait euh, une implémentation HTTP client-serveur, et qui a aussi iohttp.web. C'est un serveur euh, qui permet de faire... Ça, ça ressemble à l'API de Flask. On peut l'utiliser pour faire justement d'autres... Euh, implémenter d'autres patterns, mais voilà, c'est assez simple à utiliser. Euh, et vous écrivez votre code comme d'habitude en essayant de penser à trois principales différences. Il peut y en avoir d'autres, mais les trois principales différences, c'est donc d'ajouter async au début des fonctions. Euh, dès que vous faites du réseau, que ce soit la base de données ou interroger d'autres web services, euh, essayez de regarder quelle librairie il faudrait que vous utilisiez. Euh, et ne pas oublier de mettre le await quand vous, vous passez par le réseau. Et puis quand vous avez commencé à maîtriser ça, alors là vous pouvez regarder la doc officielle euh, async.io, euh, pendant le Python on a fait aussi une, une doc officielle un peu plus euh, orientée débutant, qui s'appelle Asyncio doc, que vous pouvez aller voir sur euh, Read the Docs. Euh, parce que la documentation officielle Asyncio, elle est un peu plus orientée pour pouvoir implémenter des librairies Asyncio, ce qui avait besoin à l'époque. Voilà. Et donc là, vous pouvez comprendre mieux les, les, les, les différents concepts de future coroutine task, comprendre les primitives de synchronisation. Attention, ne vous, bloquez, ne vous bloquez pas trop sur ces premiers types de synchronisation. C'est quand même assez rare. Enfin, ça dépend de ce que vous codez, mais habituellement c'est quand même assez rare d'en de avoir besoin par rapport au reste. Voilà. Et puis après jouer avec les streams, subprocess, task. Voilà, ça de nouveau, c'est plus des choses pour implémenter des librairies AsyncIO que vraiment l'utiliser au quotidien. Voilà, donc là je vous montre un, un, un bout de code. Euh, un bout de code en asyncio donc là c'est euh, une API rest JSON et donc là ici c'est pour essayer de vous montrer que en fait il n'y a pas ça ressemble beaucoup à du code que vous aurez pu écrire notamment en, en Flask où là en fait au début bah, je, je récupère le payload le payload de la requête HTTP pour récupérer mon JSON euh, ici par exemple j'utilise la librairie SIP euh, et JSON schema pour pouvoir essayer de, de valider justement que le document JSON est propre, voilà. Donc le, le, le put parce que j'ai une création et sinon ben, j'ai un poste. Euh, J'appelle, imaginons euh, bah, on appelle ça de, des services. Donc ça c'est quelque chose qui a un interne du démon. Pour ici par exemple c'est une création euh, d'account, donc c'est pour créer un, un compte euh, un compte entreprise. Donc on lui donne les données et euh, voilà. Et puis sinon on fait une, une mise à jour. Voilà. Et puis après nous on envoie un, un mécanisme signal à l'interne pour dire qu'il y a eu une mise à jour au niveau des euh, nouvelles account et puis voilà et puis on retourne une réponse où dedans on met justement un payload de JSON euh, pour, pour répondre. Donc voilà. Et donc la grosse différence entre guillemets c'est que vous avez des await à chaque fois qu'on va, euh, va faire du réseau. Ouais. Alors l'écosystème Asyncaio euh, donc Asyncaio est, est très jeune. En, euh, on peut dire qu'il a 2-3 ans d'existence. De, Néanmoins, nous avons déjà pas mal de contributeurs, nous avons déjà beaucoup de librairies. À ma connaissance, on, à part Twisted, je pense qu'on doit avoir plus de librairies que la plupart des, euh, des, euh, des autres frameworks asynchrones. Et il faut savoir que la plupart des, des librairies ont déjà été euh, utilisées en production. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent en production. Néanmoins, elles existent. Et en tout cas, je peux vous garantir euh, par exemple IOHttp ou IOPG nous on doit avoir plus de 80 démons qui tournent euh, en ce moment voilà et ça fonctionne vraiment bien euh, voilà et donc et y a, à ma connaissance la plupart des protocoles côté client ont été implémentés en AsyncIO côté serveur pour l'instant c'est un, un peu plus pauvre, je pense qu'on doit en avoir 5 ou 6 voilà et euh, on, nous maintenons une, une liste justement de, de librairies compatibles à AsyncIO dans le wiki officiel de, du projet AsyncIO euh, qui risque à terme de, de, de, de migrer. Donc voilà, Donc, si jamais vous implémentez une librairie Asyncaio, n'hésitez pas à faire un petit coucou euh, sur Twitter ou sur la main -liste à AsyncIO pour qu'on vous rajoute dans la liste. Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Des questions Attends, euh, euh, micro. attends, micro. Hop là. Bonsoir. Euh, vous avez parlé du yield from. En okay. fait, c'est de la programmation synchrone, ça. La programmation synchrone. Je ne ben comprends là, pas. Lorsqu'on utilise du, un yield from, on est en on est forcément en mode synchrone alors qu'avec asynchrone io et Await on est en asynchrone. Non, c'est pas ça la différence Non, en fait quand, quand, quand tu vois Await derrière ça fait un yield from. Donc euh, voilà, non, le, le, le, le. Que ce soit le yield from ou le Await, en fait derrière, par derrière ça va utiliser. Je simplifie, je caricature, hein, mais par derrière ça va utiliser en fait des, des callbacks pour faire en sorte de, de pouvoir, en fait, réveiller la coroutine quand le, le, le code est prêt. Mais il faut avoir conscience de quelque chose. Moi, ce que je te recommande, c'est que tu fais un peu de code asynchrone, tu, tu mets euh, IPDB, tu démarres IPDB, et tu exécutes pas à pas. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, tout, entre guillemets, tout le code est synchrone. En fait, à un moment où tu vas faire le while right wait, tu vas voir qu'à un moment, tu vas sauter justement dans le code asyncaio, et tu vas voir, en fait, la mécanique interne de comment lui arrive à être à, à, à, à, à réveiller en fait les coroutines de, de manière asynchrone. D'accord, dans ce cas-là, on n'est pas multi -threadé Non, pas du tout, pas, pas, pas du tout. Pas pas du tout. Un sac c'est pas... Non, non, un n'est pas du tout multi -threadé. on reste dans le même process, dans, la même, dans le même thread, et on a une seule event-coupe qui tourne dans, dans le thread. Merci. Merci. Euh, merci pour la presse, c'est vachement cool. J'ai deux petites questions. Euh, tu parles d'IPDB, la première du coup c'est sur euh, les outils qui vont te permettre de suivre le flux lorsque tu veux débugger. Est-ce que tu fais pour, est -ce que as des outils pour remonter d'une coroutine à celle qu'il a appelée Alors, Et, euh, je... Malheureusement non, on avait pensé euh, à en faire, pour l'instant on n'a rien fait du tout. Je sais que quelqu'un a fait euh, euh, une, euh, un outil qui après fait une représentation en javascript Enfin, on a après un GUI web et qui permet de voir justement de traquer les coroutines qui sont exécutées. Ça fait une ligne de temps en fait. Ouais. On voit quand c'est que la coroutine est arrêtée et démarrée. On, on avait vu ça à l'EuroPython, mais je sais plus qui a fait ça. Armin, il a fait un truc de... Donc sur PyPy, il y a possibilité de de... Mm. depuis l'EuroPython. Non, pas ça. Je crois que tout le monde m'entend bien. Hein. Oui, mais c'est pourquoi pour tu enregistres Excuse-moi. Donc, en fait, euh, à l'Europython, il y a Armin Rigaud qui a fait une petite présentation sur PyPy, et un truc qui était assez balaise, c'est qu'à la fin, il a fait un reverse debugger, Donc, la possibilité de revenir en arrière. Et depuis hier, heureusement, ben Ludo ainsi que Ronan ont travaillé un petit peu sur le portage d'Assincaio sur PyPy3. Donc, ta réponse, on vient de te la donner. Donc, il y a moyen. Voilà. Et okay. du coup, ça m'amène à une deuxième question sur. Euh... Oui, pas bah, ouais, ouais. Et du oui. coup, ça m'amène à ma deuxième question. Euh, par rapport à, à d'autres choses qui existent dans, en programmation asynchrone, par exemple, je sais pas, aux au Reactive Extensions, où est-ce que ça vient se placer Reactive Extensions C'est. Euh, euh, Rx. Euh, T'as RxPy. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un truc qui est assez. Euh, mm -hmm. je, je crois que ça vient de MS et que ça existait au départ dans C. C'est un truc où, en okay. gros, tu as des observables. C'est pas Microsoft qui avait dé développé ça si possiblement, ouais. Ouais. je crois que c'est qui ont comment. Ouais, non, j'ai n'ai pas gratté là-dedans. Je Je crois qu'ils utilisent AsyncIO en back-end. C'est justement Mais ouais, je sais pas. Je sais qu'ils ont sur la main liste AsyncIO, mais je ne sais pas. Okay. Euh, si, si, si, si vous avez d'autres questions, je reste disponible dans le coin. Donc euh, voilà, sinon demain. Voilà, merci à vous.